Somme de cubes à la al-Karaji vers 1020. Le problème qui se pose est le suivant. Combien ça ferait 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus etc., plus n au cube. Est-ce qu'on ne pourrait pas une, trouver une formule, une formule fermée Closed formula, comme on dit... En anglais. Voilà comme le mathématicien arabe al karaji a résolu ce problème. Sur l'axe des abscisses, il a placé les points d'origine. Il a placé le point A1, d'abscisse A1, puis A2, d'abscisse A2, etc., AN-1 d'abscisse AN-1, AN d'abscisse An, An, AN. En général, AI est égal à 1 plus 2 plus etc. plus I. Donc si vous remarquez, AN, l'abscisse de point majuscule AN, c'est 1 plus 2 plus 3 etc. plus N. Et l'abscisse an n-1, c'est 1, plus 2, plus 3, etc., plus n-1, ce qui nous fait n pour ce segment. Et sur l'axe des ordonnées, des points, par exemple c1, afin qu'ici ça fasse un carré, un carré de côté 1. Puis le point c2, afin qu'ici ça fasse un carré, oa 2 B2, disons, C2, là c'est B1, etc. Le carré O, A, N-1, B, N-1, C, N-1. Et finalement, le carré O, A, N, C, N. Croyez-moi sur parole, O, A, N, B, N, C, N, c'est un carré. Alors il se posait d'abord la question de calculer l'air de ce polygone. Ce polygone a le nom sympa de gnomon. Gnomon. Je répète gnomon. Alors, comment calculer l'air de ce polygone Il est égal, si je trace ici en prolongeant ce côté, si je trace ici en prolongeant ce côté. On voit bien que c'est l'air de ce rectangle plus l'air de ce rectangle et j'enlève l'air de ce carré parce que cet air est compté deux fois. Ce qui nous fait chaque rectangle largeur n et longueur d'un bout à l'autre, ce qui fait 1 plus 2 plus etc plus n. Alors, l'air du gnomon. R gnomo égale. Combien de rectangles ça fait deux fois. La largeur c'est n. La longueur c'est 1 plus 2 plus 3 plus n. Et je répète, deux fois l'air de ce rectangle, il faut soustraire n carré. L'air de ce petit carré. Le calcul, on a 2n fois, ça c'est la somme de premier terme d'une suite arithmétique, ce qui nous fait premier terme plus dernier terme, 1 plus n, fois le nombre de termes, c'est-à-dire n, sur 2. Formule du cours, moins n carré, égal, je simplifie par 2, je distribue ici, ça fait n carré fois 1 plus n, n carré fois 1 plus n, moins n carré. Je développe n carré plus n au cube, moins n carré, égal n cube. Du coup, je viens de prouver que l'ère de ce polygone, appelé gnomon, dans l'antiquité, gnomon, une histoire très intéressante là-dessus mais on n'a pas le temps maintenant de la détailler l'air de ce gnomon est de n cube et puis en allant vers l'intérieur l'air du gnomon suivant ça va être bien sûr n-1 au cube etc autrement dit j'ai n au cube plus n-1 au cube et je descends plus 2 au cube plus 1 au cube et comme ça, j'ai la somme de tous les gnomons, disons ces morceaux assez rectangulaires, qui s'accrochent un sur l'autre. Et finalement j'ai le dernier, un au cube. Et la somme de ces gnomons, tout le monde voit que c'est rien d'autre que tout ce carré de côté à n, c'est-à-dire 1 plus 2 plus etc. plus n. L'air du carré, côté fois côté. C'est-à-dire 1 plus 2 plus etc. plus n au carré. Et du coup, voilà, la somme dont on avait besoin est calculée ici, égale, ça on vient déjà d'utiliser, c'est n facteur de 1 plus 1 sur 2, et bien le tout au carré. On vient de résoudre le problème de la somme de cubes à la mode dal karaji